Je m'appelle Omar Fertat, donc je suis maître de conférence à l'université Bordeaux Montaigne. Je suis coordinateur scientifique du projet Chaudoud. Donc Chaudoud arrive donc aujourd'hui à Bordeaux. C'est la deuxième phase de Chaudoud 2. Donc qui, euh, la première phase a eu lieu à Rabat au mois de novembre, qui était consacrée au, à la musique, et cette deuxième phase euh, à Bordeaux est consacrée à la représentation. Donc Redoude, frontière, se veut un, un, un, un lieu de rencontre, mais sans frontière. C'est-à-dire qu'un lieu de rencontre entre chercheurs, artistes et acteurs de la société civile et nous ce qu'on veut donc, euh, avec donc, euh, mon collègue Drisk Sikes, qui est là avec nous qui est initiateur du, du, du projet Houdoud, c'est de créer cet espace de dialogue et en fait pour arriver, et comme ça a été dit par plusieurs intervenants donc, sans objectif précis notre objectif c'est réfléchir ensemble c'est construire ensemble c'est d'aller vers l'inattendu voilà, c'est très important, et je crois que c'est un espace euh, riche, très important alors, euh, pour moi en tant qu'enseignant-chercheur, euh, parce que c'est rare, les fois on a ces espaces, on a ce temps. En fait, de, j'allais dire, c'est un moment arraché au temps aussi, puisqu'il dure sur plusieurs jours, et euh, toutes ces personnes, c'est une aventure humaine, euh, toutes ces personnes réfléchissent ensemble, échangent, parlent, disent des choses, et du coup, on se rend compte que on fait le pas de côté, et on va sur d'autres territoires, puisqu'on n'arrive pas avec des choses préalables. On est là, tout le monde dans cet esprit-là de construire ensemble, de parler ensemble. Et donc, je peux dire que euh, Houdoud, euh, cette étape de Bordeaux, pour moi, a été placée sous le signe du déplacement. Hein, C'est quelque chose qui est revenu, euh, beaucoup revenu, on va le voir dans les projets qui vont être exposés, le déplacement du corps, le déplacement identitaire, le déplacement des imaginaires, donc tous ces déplacements euh, contribuent à créer un nouveau regard et dont le but ultime est de recréer le lien, ce lien qu'on a perdu.